Salut c'est Cam pour le groupe Ryan en direct du Reggaesenska avec Kika que On est avec les on dit Ryan R-Y-O-N et nous sommes sur les Reggaes 19ème édition. Comment tu t'appelles Salut c'est Manu, Manu. batteur du groupe Ryan. D'accord Moi je suis Nico, je fais la guitare dans le groupe. D'accord. Les Auchan, champ euh, voilà, on est trois, trois devant toi, mais on est cinq habituellement. 10 pour le reggae sans D'accord. Voilà. mais on est très contents d'être là tous les trois pour, Alors, pour partager ça avec toi. Alors un petit accent chez toi, tu viens d'où Moi je viens des Pyrénées. D'accord, 64 J'ai grandi dans le 64 et je suis originaire des Hautes-Pyrénées de saint sauveur de, de ouais. Et les copains aussi viennent du sud-ouest de Bergerac. D'accord, donc le coin, à la on connaît, et puis un petit peu de Bordeaux du coup la Dordogne ouais, ça. Hein ouais, tout ça, ça le Gers donc je vous dis pas bienvenue ici dans le pays puisque vous êtes d'ici euh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et que vous vous êtes retrouvés autour du reggae ça fait deux ans qu'on est ensemble que le projet Ryan s'est construit d'accord et euh, voilà on avait tous des projets à, à côté on avait un groupe avec Nico et Jay le bassiste D'accord. et à avec la déjà, suite de la rencontre avec ouais, on a rencontré Camille le chanteur Camille a... avec un K avec un C mmh. Et du coup on a décidé de monter le projet Rayon il y a deux ans Avec un Y Ouais, c'est ça Pourquoi Alors pourquoi Rayon Rayon c'est un nom que j'utilisais déjà en tant que graffeur Et puis après à mes débuts dans la musique en tant que chanteur quoi. Je faisais un peu de son de système, quelques morceaux sur Youtube avec ma guitare j'avais choisi mon pseudo de graffeur par Rayon. Pourquoi ce nom-là Parce que c'est un nom qui, qui a une connotation très positive, je trouve. Rayon, Rayon, la rayon de soleil, le rayon, le vecteur d'énergie positive. Et du coup, quand on a créé le groupe il y a deux ans, on a cherché un nom. Celui-là existait déjà et on s'est dit, on le garde, mmh. on est parti. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un nom qui, ah, qui, qui fonctionne et qui, qui parle. Quoi. Mmh. Bien sûr. Ok, qu'est-ce que vous sentez maintenant Troisième jour du Régé c'est la dernière question, euh, un petit peu coquine hein, si je peux me permettre. Euh, Reggae Senska, Reggae Sex, on se lâche pas pendant deux jours parce que c'est euh, super pro, il faut rester euh, concentré. Le troisième jour, c'est la fin du Reggae Est-ce que là, vous allez vous lâcher et, euh, le sexe, on cherche les femmes, on se détend ou euh, ah. vous êtes sages et euh, chacun sa maison Alors, On essaie d'être sage, mais on est déjà dans... Mais depuis vendredi en fait, on est déjà, alors pas dans le sexe, mais dans l'amour. Ouais. Les deux sont liés à nos yeux. Bien sûr, reggae, love. Et on est en train de partager depuis vendredi soir beaucoup d'amour avec tous les gens autour de nous. Et je crois que c'est là le, le but de ce rassemblement. Au-delà de la musique, au-delà des artistes, de, du public, de la fiesta, c'est de partager des valeurs positives et de l'amour. Et c'est ce qu'on fait depuis, depuis trois jours. Et donc ce n'est pas reggae sun sex, mais bien reggae sun love. C'est parti, merci beaucoup les garçons.